La lettre X, minuscule. On fait une courte diagonale qui se dirige vers le bas. On la croise avec une autre diagonale et voilà la lettre X, minuscule. Oh Merci. la lettre X majuscule. On fait une grande ligne diagonale qui se dirige vers le bas. On la croise en diagonale. Le X majuscule, le voilà. Je suis un X géant. <rires> La lettre X. X, X, la lettre I, X est la lettre de xylophone. Un instrument bien complexe pour Xavier, pas pour Alex et ses réflexes. X. Xavier, il faut que tu pratiques plus fort. <rires> Merci. Merci. Merci. La lettre X X Comme dans Xylophone Xylophone Xylophone Xylophone Xylophone La lettre X La lettre X La lettre X J'ai fait de mon mieux <rires> Merci